Bonjour, je m'appelle Raluca Vulcan, je suis artiste-peintre. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé donc après un bac qui était en fait scientifique. Je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans. J'ai fait des études de publicité. Et ensuite, je me suis orientée vers le jeu vidéo images de synthèse. Entre la peinture et moi, c'est une longue histoire d'amour qui commence dans mon temps d'enfance. De J'ai toujours aimé dessiner, malgré le fait que mes parents voulaient m'orienter vers une carrière médicale. Ça a créé un léger euh, décalage car je suis arrivée cet art, à, à la peinture. J'ai euh, commencé euh, en professionnel la peinture euh, en 2006. J'ai commencé par euh, l'étude euh, du corps humain. J'ai euh, réalisé donc, des, des nus et des portraits j'ai travaillé pendant pendant 8 ans dans le nu et ensuite je me suis orientée vers les paysages. Au début quand j'ai abordé le modèle vivant, mon travail était beaucoup plus réaliste. Et ensuite le trait s'est affiné et les couleurs se sont contractées et ont gagné en, en intensité, en luminosité. Elles sont devenues presque abstraites. J'utilise toujours euh, un modèle vivant car euh, j'aime bien euh, l'interaction entre euh, le modèle et moi, qui m'inspire euh, certaines oui. couleurs, qui m'inspire certains traits, et, euh, en général, je ne fais pas un trait tout seul. En fait, je fais un trait plus marqué, plus d'autres un petit peu plus légers qui suggèrent le mouvement. Les tâches de couleur sont mises aussi, d'une certaine manière, en mouvement. Je travaille en général avec presque les mêmes modèles que je traite d'une manière différente euh, en fonction de mon ressenti de moment. Je réalise en fait euh, le dessin avec la couleur et c'est ça qui donne le dynamisme et le côté abstrait euh, partiel, le côté partiel abstrait de la toile. Pour moi, c'est important de pouvoir saisir la, la grâce, la pureté dans un corps féminin, de, de réaliser de, des femmes qui sont fleuries. J'aime saisir la vie et le mouvement que la personne dégage. J'interprète euh, chaque fois le modèle ou dans un sens ou dans un autre. Je peux rajeunir un visage qui est un petit peu plus âgé et, et au contraire, euh, je peux vieillir un autre visage qui est, qui est plus jeune. Euh, je trouve que le corps d'une femme euh, mûre est, est très intéressant et ça montre euh, certains angles et une certaine expressivité qu'on ne trouve pas dans les corps très jeunes, qui sont en général très lisses. En fait, il y a une douzaine d'années, quand j'ai décidé d'être artiste ou peintre professionnel, j'ai hésité entre la peinture et la sculpture. Et donc euh, j'abordais la, la peinture euh, parce que je me suis dit il faut d'abord aller dans une seule direction pour euh, évoluer. Mais euh, je crois qu'on sent dans, dans mes nuits, dans, dans mes dessins, euh, ce côté un peu sculptural. Car euh, je crois que je réussis à donner euh, par euh, justement ces taches de couleurs qui sont... Euh, qui sont visibles et très franches, euh, il y a une sorte de volume qui se crée. Je sculpte en fait euh, euh, ces, ces taches de, de lumière avec euh, un fond euh, comme, euh, comme un mur derrière, comme un mur gris. J'espère que cette petite vidéo ça vous a aidé à comprendre un petit peu plus mon travail merci, au revoir